D'abord, avant de nous répondre, regardez si il y a une différence en créole entre intelligent et intelligent. Oui, si une sonnait positif, l'autre la sonne négatif. Qui donc pays d'Haïti besoin monde intelligent? Nous-mêmes haïtiens, nous besoin. Moun intelligent. Dans l'école, moun intelligent. Dans l'université, moun intelligent. Dans l'hôpital, moun intelligent. Dans l'État, moun intelligent. Derrière bureau, moun intelligent. Attention, derrière bureau. Monde intelligent. Voilà. Qu'on y a, on retourne est-ce que criminel la cravate pétro intelligent Écoutez, nous a Haïti ak menti pointi, menti pacoti, menti sous menti, menti qui pa fouti pa menti, si yo pas intelligent, vous propose intelligent. Qu'est-ce que Des ou des baos? C'est la majorité de monde qui est dans la province. c'est la minorité de monde qui vit dans la ville. Quitte c'est à travers les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous sommes à des gens qui ont un bon cerveau intelligent. Mais, mais, toujours, il y a un petit groupe qui pas intelligent.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 Flamme du fait grand nous tout mal, parce que nous tous, ces frères, acceptent. Je demain, il faut nous libérer en bas tout faux quoi faire qui voulait caler tête nous rose.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 Sans Haïtiens. Sœurs, frères, quitter innocent, payer pour coupable, c'est une grosse erreur. Dit tout le monde coupable, c'est une grosse tonton erreur. Croiser bras pour mal la vie, pi mal, c'est une coquin erreur. C'est pour ça, moins souhaité.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 Cher récipiendaire, avec plaisir, je t'exhorte à relire la vocation de l'élite du docteur Jean Braismas. Toi qui souhaites rejoindre une élite professionnelle, brille médecin, dentiste, infirmière, physiothérapeute, avocat, juriste, ingénieur, architecte,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 où se renouvelle chaque jour les neurones du bonheur. Moune intelligent connaît tout est, toute jouette c'est jouette, mais pas séquence en tête par la dame. Contrairement à Toto, qui remet pratique qui longue pour le café une pile à compacter. faute, Moune intelligent qu'on est, tout dicté, c'est dicté, mais bien dicté, à dicté. Exemple, moins aimé Haïti, point. Moins fou pour Haïti, point à la ligne. Mourir pour Haïti, point final. <MB _ réparation> Contrairement à Zamino Toto, qui plutôt prend gol passer le bail gol, mon intelligent qu'on est, leur font belle gol des pieds collés, qui chiffre fil les gardiens bicyclettement, ça relève une belle gol intelligence. Et comme ça même mon fou saisit. Peuple haïtien intelligent, clair. Oui, c'est vrai. Peuple haïtien intelligent, belle histoire nous a prouvé. Mais, si peuple haïtien intelligent, qui je fais Haïti paradia fin tourner l'en l'enfer fait. De l'esclavage à l'esclavage moderne,